Non, euh, tout ce qui est betterave, blé, euh, pois, colza, il euh, n'y a pas de souci. Euh, à partir du moment où la qualité euh, de la culture est, est là, euh, ça ne pose pas du tout de problème. Hein. Bon, il n'y a pas de culture légumière, donc je pense notamment aux épinards ou haricots, où il y a des contraintes spécifiques, où il ne faut pas de feuilles. Euh, là c'est pas le cas. Donc euh, non, il n'y a pas de contraintes particulières. Hein, c est, c est... Pour l'instant, ça se passe bien. Après, il y aura peut-être la contrainte d'un petit peu de l'ombre. Hein, mais euh, compte tenu du, du, de l'orientation de la parcelle, ça sera assez minime. Hein. Euh, euh, non, non, il n'y a pas de souci particulier. Mais...